Super Wings, Super Mini Evolution saison 7 On les a découverts dans la cinquième saison des Super Wings. Les Super Mini vont être au cœur de cette septième saison de la série produite par Funny Flux et Alpha Animation. En effet, plus évolués, ils font profiter les Super Wings d'une nouvelle option imparable. En pouvant désormais se combiner à Jet et ses amis, ils leur permettent d'accéder à de nouveaux équipements et à des fonctionnalités incroyables. Nous découvrirons aussi de nouveaux personnages dans la galerie des Super Wings, et surtout, la mini base des Super Mini, pour les accompagner dans toutes leurs aventures. De quoi être ultra efficace dans les 40 nouvelles missions pleines d'action de cette nouvelle saison. Je vous propose d'en voir un teaser. It all, Super Wings, uh oh. oh. Stop jet and Dizzy, Tiny, and Jerome. Super wings.